de l'expédition Unicée Polaire. Je suis parti plusieurs fois dans les pays, dans les pays du froid et j'ai fait une expédition polaire un jour en Laponie avec mes enfants. J'ai trouvé l'aventure assez géniale et eux ont gardé euh, comme meilleur souvenir de toutes leurs vacances euh, la Laponie. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'amener d'autres jeunes en Laponie et de faire découvrir ce pays à d'autres. Moi, je suis Julie. Je suis éducatrice pour relais Jeunes Touraine sur le service Jeunes Majeurs à Amboise. Et donc, j'ai euh, emmené dans ma valise euh, quatre jeunes du service avec moi. Je m'appelle Geoffroy. J'ai 22 ans. Je suis jardinier dans un château et je viens de Tours. Moi, je m'appelle Quentin. J'ai 17 ans. Moi, c'est Julien Carlao. J'ai intégré le relais Jeune Touraine au mois de septembre. Je m'appelle Jérôme, j'ai 20 ans, je viens de Tours et euh, je suis en apprentissage en paysagiste, je fais un bac pro. la température est de 1 degré. Je m'appelle Johan, je suis éducateur depuis 7 ans au sein de la fondation. Nous on accueille des jeunes en appartement partagé sur la commune d'Evry. Et donc euh, Elodie et Eddy font partie de, de cette aventure. Eddy qui dort en ce moment. <rire> Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 19 ans, j'ai un d'Evry de la région parisienne et je suis lycéenne. Moi, ça m'intéressait. J'en bien... en ai entendu parler, puis ça m'a tout de suite plu, donc je me suis dit, ouais, je, je suis partant. Donc euh, voilà, c'est toute l'aventure moi qui m'intéressait. L'aventure quoi, découvrir autre chose. Une cohésion de groupe dans lequel on peut avoir des liens, créer des amitiés. Vivre une expérience inédite avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Savoir communiquer avec les autres et permettre de réfléchir, se vider la tête. <rire> se surpasser physiquement aussi. Se surpasser mes limites, euh, voir ce que c'est, lutter dans le grand froid, euh, dans les tentes. Euh. Et découvrir aussi une température qu'on n'a jamais, euh, qu jamais vécue. Une expérience de vie, quoi. c'est un truc euh, vraiment hors du commun. Essayer d'arriver à faire quelque chose qu'on ne ferait pas tous les jours. Et ça peut vraiment nous apprendre des choses sur nous-mêmes déjà. Vraiment se connaître mieux. Je pense que j'aurai un mental plus fort et... Euh... J'aurais beaucoup de choses à raconter. Et maintenant, c'est parti. On avait un truc à préparer. Il y a un contrôleur ou pas Non Ah si, il y a un contrôleur dehors. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Delorme, je suis entraîneur, consultant sportif et coureur en ultra trail. Jean-Marc Delorme qui part avec nous, le coach sportif, il nous a fini une préparation, que je respectais plus ou moins. quoi. Bon, j'ai un peu négligé, mais bon, j'ai un peu fait de sport, on va dire. Euh, le soir, je sais que je faisais des pompes et des abdos, ouais, tractions, des tractions, euh, du gainage. Euh... Le mot gainage n'a plus de secret pour moi. <rire> Le challenge, c'était de, de préparer ces jeunes et puis aussi les encadrants à être relativement endurants et qu'ils puissent profiter pleinement de l'expédition. On s'est préparé avec les éducateurs qui se donnaient à fond quoi, pour pouvoir nous faire des entraînements quand ils pouvaient, le samedi, le mercredi soir, un peu pendant la nuit. J'ai découvert ce que c'était de courir, de mettre des baskets. Jeux partait très loin, je pense, physiquement. Quand on est parti faire euh, un week-end dans le Cantal. Notamment le dimanche euh, mémorable euh, où on était glacé de partout. Donc l'idée de ce week-end, c'était ça aussi, c'est le ski, mais c'est aussi de se voir et puis de se juger dans l'effort, de voir à l'expé, comment vous vous placez, si vous le sentez à l'aise ou s'il y a des choses qui vous font peur. Qu'en voyant le paysage, on sait que sur les skis, on sera vraiment seul. On pourra juste compter sur, sur notre mental et puis sur le soutien de, des autres. Ça fait euh, deux jours qu'on voyage, là, donc euh, j'ai hâte. C'est euh, là l'aventure. La Laponie au sens étroit, c'est toutes les parties au-dessus du cercle arctique qui regroupe la Norvège, Suède, Finlande et un, un petit bout de la Russie. 32 pour virer 11, Il y a 93 000 habitants en Laponie. Donc on a les Lapons qu'on appelle aujourd'hui les Samis. La mascotte, c'est le renard polaire. Peut-être qu'on en croisera avec un peu de chance. Je suis Mathilde, je suis médecin en Suède. Et puis je parle français parce que je suis française. Le petit plus, c'est que j'ai vécu dans la région là, deux ans et demi, il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai pas forcément peur du froid. Et puis je crois que je suis un peu résistante, quoi. Pour rentrer maintenant vraiment dans la démarche dans XP, la démarche XP, c'est ça, c'est je connais mon matériel, j'ai tout essayé, je le connais par cœur, c'est j'écoute les autres. C'est quand il y a une consigne, on la respecte. Partir, on peut rigoler, moi je ne suis, je suis pas le dernier à rigoler, mais demain, à partir de demain, on va rigoler aussi, mais pas tout le temps. Et quand on dit on y va, on y va, quand on dit on s'arrête, on s'arrête, quand on dit on mange, on mange, quand on dit on boit, on boit. Et on a quand même un objectif de faire 5 sessions de euh, 3 km à peu près, donc 15 km par jour. C'est pas énorme, mais en même temps, euh, c'est quand même 15 bandes. Quoi. Et puis si on en fait 12 là, il faudra en faire. Euh, 18 le lendemain, et puis si on en fait 13 le lendemain, il faut en faire 20 le lendemain. Quand on est dans l'action et quand on est sur le terrain et quand on est sur les skis, s'il y a une consigne qui est donnée, on le fait, d'accord C'est pas pour nous euh, pour mettre des contraintes, c'est parce qu'il faut le faire. L'idée c'est que si y en a qui est plus fort, il peut aider l'autre, tant mieux. Si on a qui est dans un bon jour, il aide celui qui a du mal. La température tombe vachement vite. donc il faut qu'on arrive euh, entre 15 et 16 heures max pour monter les temps, après on commence vraiment à avoir froid, etc. Il faut qu'à 7h30 demain, tout soit prêt. Tout le monde fait un truc, il faut que ça soit efficace. <rires> Ça ça droit. Bah, moi c'est dit J'ai 18 ans, je suis étudiant et j'habite à Évry. Bah, J'essaie de trouver plus particulièrement de, de voir jusqu'où je peux aller. Une de mes principales motivations et d'aller voir un, un environnement que je connaissais pas, un pays inconnu. Le monde ski, c'est bâton Allez, Pas trop chargé Sinon, moi, je suis peur, On va traverser, donc, une partie du Sarek. On part sur 7-8 jours, avec un ou deux jours de sécurité. Donc, on va faire une quinzaine de kilomètres par jour. C'est quoi le vin chaud On a pris l'option de faire une expédition itinérante. Donc, c'est une XP, c'est pas une balade, c'est pas une balade à ski. Donc, on a un point de départ, on a un point d'arrivée, on est en autonomie, sans assistance, sans ravitaillement. Donc, chacun va se gérer. est tentant. temps oula ah, t'aurais dû attendre t'aurais dû attendre ah ouais ah, jamais se lancer si elle est là le coup de cas tu peux lui retourner euh... ah, ben qu'est ah. ce qu'il ferait pas pour Julie. Peu perturbé peut perturber, parce qu'on mange différemment et on mange un peu tout le temps. Donc on va manger le matin, mais après à chaque pause on va manger quelque chose. Pas mal de barres chocolat, barres céréales, etc. Parce qu'on brûle beaucoup de calories, donc on est parti à peu près avec 6000 calories jour. 2000 parce que c'est la base de tout humain. 2000 pour le froid et 2000 pour, euh, pour l'effort physique. Voilà, ce qu'il faut c'est surtout une, une bonne hydratation, euh, ça c'est très important. Il faut avoir le bon carburant au bon moment. Donc on essaie de manger régulièrement, euh, mais en petite quantité. Tout le contraire d'une vie normale, oui. Il ouais. faut du bon matériel. Euh, Ce n'est pas, pas une expédition où on se met en danger particulièrement. Il n'y a pas d'escalade, il n'y a pas de trou d'eau, il n'y a pas d'ours. Euh, donc il n'y a pas de danger particulier. Il y a juste le froid. En journée, on devrait tourner sur moins 10, moins 15, euh, moins 25 la nuit maximum. Température euh, agréable. Il vaut mieux rester toujours en dessous de moins 10. Si neige, la neige est suffisamment dure et, et sèche, je dirais, pour ne pas mouiller. Allez, on est bien Donc tu as, as un froid sec et euh, c'est beaucoup plus agréable. Regarde ah, cette tank, là, qui pointe vers le haut. En fait, la difficulté dans ces pays-là, c'est pas tellement le froid, c'est l'humidité et le vent. On ne peut pas sécher du matériel, donc si t'as un t-shirt mouillé, il restera mouillé jusqu'à la fin. Bah là, on a vu déjà ça commençait à se compliquer, ça commençait à se corser dès le premier jour pour et que monter euh, la tente messe là où tout le monde mange. Pour euh, monter la tente, on, a on a vu qu'on commençait à avoir des gens bah, qui, qui, déjà, on était premier jour, qui pouvaient déjà plus bouger les doigts, aussi les trois fois qui étaient gelés. Bah après, qu dit, hein. Première journée intéressante, mais déjà des grosses inquiétudes. Euh avec deux jeunes qui semblent déjà lâchés, une fixation, un problème matériel d'une fixation, des tentes qui me semblent relativement surprenantes, euh, avec une certaine angoisse pour la première nuit quand même dans ces conditions. Pour la plupart, il y a quand même une bonne ambiance. Ça va, tout le monde le prend bien. C'est assez satisfaisant parce que le dîner, c'est quand même... Euh, a été d'une rudesse absolue et tout le monde a quand même gardé le sourire. Donc c'est assez rassurant, mais euh, là, on a deux jeunes qui font un petit peu peur quand même. On essaie de gérer comme on peut, tous ensemble. Mais oui, il fait bien bien froid et cette nuit, ça va être, ça va être assez compliqué. Mais bon, demain, faut qu'on reparte de, de plus belle et que, que l'aventure continue. quoi. De cette zone où on rentre sur oui, le lac, donc ça nourrit que tous ces périls en fait. Euh... On a déjà voilà. traversé une bonne partie du lac là, ouais. ça s'est bien passé donc euh... ça craquait un peu des fois, mais... <rire> un peu flippant des <rire> fois, oui. <rire> là Je me sens un peu mal parce que j'ai une certaine douleur, je ne peux pas m'appuyer, je n'ai pas, pas d'appui. Il y en a un qui, a... qui est tombé, c'est pas une grosse chute, mais on a vu... lui il doit être fatigué mentalement, alors maintenant bon euh, on ne peut pas exclure une fracture puisqu'il ne peut pas poser le pied par terre. Qu'est-ce qu'on fait euh... Le vent bon, ça souffle. Ah bon mettez vos vestes hein. On va tect tout bon. Ouais, voilà. Ouais, on va aller monter les tentes comme ça ouais. sera fait hein. Hop. Ben allez, on va continuer pour aller monter nos tentes. Euh... sur le lac, donc on va un trou dans la glace. On plante, on jette le bidon, on le remplit et après on peut le créer sur la, sur la glace, jusqu'ici. Si on va faire des réserves d'eau, il y a ces deux gros barils euh, des, des, des gros sons, là. Donc là on peut mettre, euh, mettre l'eau qu'on va utiliser ensuite. Et euh, une fois que les bûches sont chauffées, une fois que le poids est mis en route, il y a, il y a toujours un temps d'eau. De, on remet de la neige dedans pour que ça fonde et une fois que c'est à peu près chaud, on peut l'utiliser pour saver. vous Enfin, ça fait un peu des pains d'oiseaux, mais bon, si vous êtes dans du avec du savon, tout ça, ça marche comme ça. La dernière s'est moins bien passé que celle d'avant quand même, même s'il faisait un petit peu moins froid, moins bien dormi pour plusieurs personnes. C'est clair. Et bah, on a quelqu'un qui s'est blessé donc, euh, donc voilà, il faut attendre de savoir comment on va faire pour le rapatrier, de savoir si c'est une fracture, de savoir si c'est des tendons, de savoir si c'est en fait rien, si c'est juste une douleur. Donc voilà, après c'est en suspens, on ne sait pas si on va aller jusqu'au bout, si on va faire un autre trajet. Ça nous a mis un petit coup au moral, c'est vrai. C'est pas comme un rêve, mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu voulait et que pas tout le monde peut faire. Donc on a envie d'en profiter jusqu'au bout. Donc on va faire une journée off aujourd'hui, un peu de ski. On va quand même essayer de sortir à ski, se rincer un peu. Mais on a quand même du bol, on a un super soleil. Et on attend qu'Eddie soit rapatrié. Ah, les scooters. Niveau paysage, nature, euh, franchement, euh, je j'adore. On a ce qu'on attendait depuis le départ, euh, le beau paysage, euh, l'effort, le froid, et vois voilà. Ouais, le froid est, est là, ouais, ça c'est sûr. Vous y arrivez Non. Mais tu crois que t'as dû faire une faute de frappe dans le... Ouais, bah là, on a, on a essayé. C'est la même chose. Mathilde l'appelle euh, les secours. Donc l'idée là c'est euh, de mettre en place tout ouais, ce qui est assistance bien. rapatriement. On va euh, être obligé de l'emmener en service hospitalier pour faire des, des radios. Quand <rire> tu sais, tu téléphone <rire> là L'idée c'est qu'on ne s'arrête pas là quoi. Non, il faut forcément Ce, ce serait faire dommage. Faire. Parce que tout le monde est encore motivé non, pour aller au bout. Dessus, ah, ils ont tous quand même sacrément la pêche. Hein. Le courage, la pêche, la motivation. Ils ont quand même bien assuré le soir, ils ont toujours la pêche pour monter les tentes, tout ça. On attend le motoneige qui n'a pas été commandé encore. Sérieux, encore Donc on peut l'appeler à partir de 3h, parce qu'avant il mange. Il hein. y a ah, 3h05 qui chance. ferme et Il faut appeler après 3h, mais il roule qu'avant 3h. C'est euh... trop chiant. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, eu, Moi, fait... Donc Eddie attend toujours euh... avec le genou en vrac. Et nous aussi d'ailleurs Et nous aussi avec le moral en braque bah Je suis toujours blessé, la douleur elle, elle a pas disparu. La suite c'est quoi bah Là je vais rentrer en France. Je vais d'abord aller voir le médecin à Kiruna pour voir ce que j'ai et après je vais rentrer en France. Ouais. Bah Si ça me un peu d'abandonner prématurément, j'aurais bien voulu continuer mais bah, je me suis blessé hier et ça me force à arrêter. Là, je leur souhaite du courage et qu'ils continuent jusqu'au bout, qu'ils jusqu'au bout. <rire> Donc là maintenant c'est décidé, on va faire notre boucle, pas trop le choix. Et puis, euh, et puis demain, bah, on va passer au dessus de la colline et on va redescendre euh, gentiment ici dans 3-4 jours. On va faire un bon trip quand même, ça va être pas mal. C'est pas le trip prévu mais c'est un bon trip quand même. Demain, les 5-6 premiers kilomètres, c'est euh, la côte de la côte de la côte. Comme on a du retard, ça veut dire que les journées, il faut les, il faut les augmenter. Quoi. Il faut ce qui est minimum 6 heures par jour. Plus les pauses, etc., c'est euh, 7-8 heures quoi sur la neige. Ouais. Donc 7-8 heures sur la neige, c'est départ, euh, départ 8 heures. Demain, je joue à veille, dès qu'il fait jour, et on part à 7 heures. D'accord. Moi, je pense que demain, ça va être... Euh... Demain soir, on va savoir ce qu'on fait. Ouais, voilà, clairement. Demain, c'est... cest si on n'y arrive pas... Euh... Le trajet de demain, c'est quoi là c'est monté, monté à 20 bornes. allez monter les traces mm -hmm. bon, On va rester là donc... Euh... Il y a mais il y a peut-être Mathilde qui va rester là et Elodie, enfin, tu le tout à l'heure. On a fait un, un effort physique intensif et de longue durée. Bon on a pris les pauses, on a repris des petits chocolats à chaque fois a, ou des barres de céréales à chaque fois qu'on prenait une pause, mais euh, ce n'était pas en équilibre forcément avec ce qu'on avait avec l'effort physique et tout ça avec le cumul d'avoir mal dormi cette nuit. Donc on a deux hypoglycémies. Bon, c'est rien de dramatique, il suffit de, de manger. Mais c'est vrai que c'est désagréable de voir qu'il y en a un de nous qui, qui s'évanouit, <rire> qui répond pas quand, quand on lui parle, c'est vrai que ça fait un peu peur aux autres aussi. J'espère que les autres en ont tiré une leçon aussi. Donc c'était une bonne idée qu'on s'arrête un peu plus longtemps là dans la cabane et puis qu'on qu se requinque un petit peu. On a bien fait de le monter les tentes avec quelques soucis là ouais. c'est vrai j'ai deux des hippos euh, diplomates un peu non mais ça va hein, ça va ouais je pense qu'on a dû taper au moins 20, moins 25 hier soir ce matin il fait, il fait bon ça va là on a je sais pas moins 17 moins 18 mais euh, on est bien et on a encore une fois pas de vent. Il y a eu un vent cette nuit de folie. J'ai eu très peur cette nuit. Parce que si on se réveillait avec ce vent là, je pense qu'on restait là. Donc là l'idée c'est qu'on a jusqu'au lac, hein, jusqu'à Alice Jor aujourd'hui. là. On a 8 km à faire, on espère que tout le monde va tenir. Hein, parce que l'idée c'est que tout le monde arrive au bout. Ouais, on est tous un peu... Euh, un peu déboussolés et un peu fatigués. Et du coup je pense que là c'est le... La... bout du quatrième jour c'est le mental qui joue. Quoi. Là il y a Jérôme qui est très limite, il y a Quentin qui a mal à la main. Et Julien qui, là, qui mange Mars sur Mars, qui m'a l'air euh, un peu fatigué aussi. Elodie qui a toujours sa petite entorse à la cheville. Enfin bon, <rire> en fait tout va bien. Quoi. Et physiquement aussi, hein, c'est pas simple du tout. Moi je pensais que j'allais tenir, mais en fait c'est très compliqué. Quoi. Il va falloir puiser dans ses réserves. Quoi. En plus aujourd'hui il fait pas très très beau, donc euh, on a que 8 km, mais bon, euh, ça va être long. Quoi. Donc. Euh... On va peut-être aider un ou deux jeunes ce soir à... et on va les faire dormir au chaud. C'est vrai que là les jours s'enchaînent et les difficultés s'enchaînent aussi. Quoi. Il faut qu'on les ménage les petits. Moi j'avais jamais vu la montagne à part dans le Cantal mais c'était des petits monts et euh, franchement je trouve ça magnifique quoi. C ah ouais unique. Je pense. Je suis content parce qu'en en fait tout le monde est là. Et ça, c'est bien. Et puis maintenant, on va essayer de dérouler. Alors, le temps n'est pas terrible aujourd'hui, mais bon. Donc on va avoir une trace plus difficile de la poudre, mais pas trop de vent non plus, donc ça va changer un peu. Comme ça, les, les jeunes, ils verront tout. Le soleil, un peu de vent, un peu de neige, un peu de montée, un peu de plat. On en a plus de vent que derrière, mais on a fait le plus dur. D'abord, on a fait les premiers jours de mise en jambe. Donc là, tout le monde commence à trouver un peu un rythme. Et euh, il nous reste du plat ou de la descente. Le problème c'est que la fatigue commence à se faire sentir chez certains donc je pense que certains vont finir au mental. –Jag heter Ulla. Och –Jag heter Kurt. Jag har eh, varit stugvärd 22 säsonger. Det är min 22 säsong och är ute både sommar och vinter. Organisationen startade för eh, över hundra år sedan. Och sen kan man säga alltså, Det är, ju, det är ju jätteskoj att se så mycket ungdomar. Det är väldigt roligt. Och... On veut visa unga skandinavien det Ce sättet nature. Ça On peut peut-être commencer par. Euh, je sais pas si chacun peut dire un peu comment il sent Moi, ça va mieux. Forces. Ça tire un peu dans le dos, mais ça va. Je sais que depuis hier, j'ai le mental qui commence à travailler. Là. Comment ça enfin, c'est Là, c'est depuis qu'on est à peu près à la moitié. Enfin, le mental, mais je veux dire, on commence à penser à des trucs. J'ai mal à la main, quoi. donc bah, C'est surtout le matin que ça prend. Donc ouais, c'est dur, hein, quand même. Je prends le bâton, mais au bout de 5 minutes, je peux plus le tenir. donc euh, voilà. C'est pour ça, autant ne pas en prendre, quoi. Oh, moi, tout va bien, à part que j'avais un petit peu envie de vomir et je lui ai un petit coup de froid. Euh, sinon, tout va bien. Quoi. Doser par toi. C'est vrai. Hein. T'as mmh. le <rire> de l'eau fraîche toi Je pense steak. Ne regarde pas. pas ouais, patate, ouais. Voilà. ouais regarde c'est bien. Oh, c'est pas mal comme ça. <rire> ouais, c'est mieux. Mais on voit plus comme ça. Aujourd'hui, on est là. On est à Alice comme il a beaucoup neigé, euh, la boucle, le passage en montée, il est euh, avec de la neige très molle, enfin, avec de la poudreuse, de la neige molle. Donc encore plus difficile. Euh, ce qui fait que les 16 km deviennent, euh, deviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et beaucoup plus durs. Donc visiblement, euh, on ne peut pas le faire. Donc soit on retourne directement à la sur une seule étape, soit on le fait en deux étapes. On peut la faire en une journée, c'est ouais. 22 km en descente c'est plus simple mais c'est pas non plus euh, on déroule euh, mmh. on fait 300 mètres en un bas quoi Au milieu de rien, même ça nous donne envie de voir des gens. quoi. Et après, bah, ouais, tous nos proches, hein, tous ceux qui sont proches avec nous, c'est encore pire. Voilà, t'as envie de voir euh, ta famille, t'as envie de voir euh, ta copine, t'as envie de voir tes amis. On discute avec les autres, on en parle. Ça se comble pas, c'est. On, on peut pas le combler. On... Si peut-être en en prenant plein les yeux, ça nous fait oublier des fois. pas un projet euh, qui arrivait gratuit comme ça dans leurs mains. Quoi. Ils s'y sont accrochés, ils s'y sont investis et euh, bah, c'est amplement mérité quoi, ce qu'ils ont vécu là pendant 15 jours. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire des choses qui leur paraissaient sans doute impossibles. Ils ont des qualités et euh, elles se sont révélées là euh, plus fortement il faut qu'ils s'en servent au quotidien. Quoi. On voit qu'ils sont en train de mûrir aussi, ce projet-là, c'est euh, je m'occupe de moi, je prends mes responsabilités, mais je fais attention aussi à ce qui se passe pour les autres. Et euh, ouais, c'est une belle expérience aussi à ce niveau-là. Là, Là c'est, je pense, un point de départ pour d'autres aventures, enfin j'espère, vraiment. C'est quoi que pas tout C'est pas. tomber. Ils ont pris le rythme, ils ont absorbé les contraintes et puis euh, ils sont rentrés dans, un, dans une véritable aventure. On a surtout euh, confronté les jeunes à une multitude de nouveautés. Bah, le principe de l'expédition c'est ça, on s'adapte, euh, on trouve une solution au problème et, euh, et on se débrouille. Et ça qui est génial effectivement dans cet expé c'est qu'on a continué à avancer, on a changé de route mais bah, à la limite euh, ça n'a aucune importance. On a eu la chance d'avoir des jeunes qui étaient motivés, on a eu la chance d'avoir des éducateurs qui étaient respectés et appréciés par ces jeunes. Ça, ça a été un, un élément, effectivement, clé de, de, de la réussite de cette aventure. Et je pense qu'avec le temps qui va passer euh, et les réactions qu'ils vont avoir au retour, ils vont prendre conscience d'avoir fait quelque chose de plus que sympa, plus que génial, de vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai passé un vraiment un bon moment, un bel exploit je le refais volontiers avec euh, ce genre de jeunes. Malgré tous les rebondissements qu'il y a eu pendant cette aventure, je pense qu'ils ont été au bout de leur projet. Ah oui, ils sont beaucoup, beaucoup plus endurcis là maintenant. Je suis contente, ils sont euh, un petit peu moins douillés. Ils sont attentionnés, ils sont gentils. Très combatifs, euh, plein de bonne volonté, donc de très bonnes surprises. Ils sont super forts et en plus en groupe, ils ont une uh, capacité de, se, de former un groupe qui était vraiment, euh, ouais, épatante. C'est une expérience qu'il faut, qu faut refaire, oui. Ça, c'est clair et net. Ça a été une aventure inoubliable. On a pris plein les yeux, les paysages, c'est génial. Bon, C'était vraiment un truc vraiment grandiose et qu'on a pris plein les yeux tout, tout le temps. Tous les jours, on voyait un truc qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Super l'expérience. Euh... C'est belle aventure. Exceptionnelle. Ouais, ouf même sûr. Pour un premier voyage, c'est excellent. Quoi. Je pouvais pas rêver mieux. Ce genre de paysage, les moments qu'on vit ensemble, c'est vraiment pas les mêmes qu'à la ville. On apprend sur soi, sur les autres. On revient avec un mental plus fort. J'ai passé dix jours sans téléphone, dix jours sans, sans internet, sans, sans Facebook, sans, sans rien, quoi. On en prend tellement plein les yeux, plein les pattes qu'on peut se passer tout. Il n'y avait rien autour, il y avait juste nous, donc c'est un peu obligé quoi de communiquer directement les uns avec les autres, quoi. Et on s'est quand même rendu compte qu'on avait énormément besoin des autres. On pouvait pas faire l'aventure tout seul. On galère ensemble, on cède. Et de toute façon, ils auraient pas été là. Quoique tout le monde n'aurait pas été là, en solo, j'aurais jamais pu le faire, quoi. Je crois que personne n'a été en galère plus de cinq minutes sans que quelqu'un vienne l'aider. Donc euh, L'entraide avec des gens qu'on connaît pas forcément très très bien. C'est vrai que moi, à la base je suis de nature euh, très timide, mais là, c'est vrai que euh, bah, je me suis lâchée, quoi. je ne suis pas du tout la même. Je sens que j'ai grandi euh, suite à cette expédition, que ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à moi. On grandit, on grandit, parce qu'il y a plein de choses. Euh, on ne pensait pas être capable de faire ça. De nous-mêmes, on n'y pense pas de venir ici, euh, de se dire on va aller en Laponie, tiens, on va faire un voyage. Je ne savais pas si j'allais pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. J'en ai bavé, mais euh, j'ai adoré. C'est un truc unique et puis voilà, c'est magnifique, les paysages, les arbres boréales, tout, quoi. C'est vrai qu'on ne réalise pas encore ce qu'on a fait. On est encore dedans, donc euh, je, je vous rappellerai, je vous redirai ça dans deux semaines. Ah, moi, si on me proposerait de repartir, je dirais oui tout de suite, sans hésitation. Une autre expédition comme ça, je saute sur l'occasion tout de suite. quoi. À refaire, avec grand plaisir. Peut-être que c'est le début d'autres de... choses qui vont s'enchaîner. <rire> en tout cas, ce ne sera pas la dernière expédition, je pense. Euh, C'était la première, pas la dernière. Si on s'accroche, si on a envie, c'est possible. quoi.